être rappeler avant, oui. parce que comme il y a des journalistes, en fait, qui s'intègrent dans une scène qui ne comprennent pas, il faut quand même rappeler le contexte. Est-ce que le contexte a été cuisé On a parlé tout de suite de délibération en défaveur d'un projet. Le contexte initial, qu'est-ce qui s'est passé Il y a d'abord eu une délibération qui a été prise à Évile entre les conseillers municipaux, entre eux, pour l'étude, le lancement d'études d'un projet éolien. On ne parle pas encore de Projet. On parle du lancement d'une étude et ça je pourrais vous le démontrer par A plus B que quand on lance des études, on n'accepte pas d'emblée un projet éolien si les études sont favorables. Il y a plusieurs phases où le conseil municipal peut délibérer en défaveur du projet, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui a été fait Il y a eu un acte légal passé par cette délibération qui était la signature par deux parties prenantes d'une convention de voirie. quand on dit transition énergétique sur le territoire, on parle toute énergie renouvelable confondue. On va parler d'hydroélectricité, de solaire, on va parler aussi d'éolien, mais c'est qu'une pièce du puzzle, de toute la transition énergétique, que portent les collectivités à une échelle plus large. Et encore une fois, on a la chance d'avoir cette société publique-privée, qui s'appelle Terre ENR, euh, elle, elle, elle englobe l'agglomération d'Épinal et la communauté de communes mirecourt dompère Et cette société euh, s'appelle Solenval. Elle est, elle est ensuite détenue par le développeur privé Néon, puisque cette entité territoriale s'est approchée d'un développeur privé qui a la connaissance du monde de l'éolien, qui a 5 gigawatts euh, implanté de production, qui a une véritable expertise, y compris sur le stockage d'électricité. Et, et, et donc... C'est un partenariat où même est envisagé, comme Énergie Partagée l'ont fait, comme de nombreuses euh, initiatives citoyennes ont été faites en France, où les citoyens peuvent rentrer euh, dans, dans la société de projet, et pour participer au vote, et pour participer au financement des projets. Donc c'est vraiment un contexte très particulier, où le territoire, a été investi, euh, s'est mobilisé pour construire quelque chose de plus juste, où il a la main, où il peut choisir. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette délibération qui a été prise à la majorité, il y a eu une pression de la part d'un conseiller municipal qui a poussé en force... Euh, euh, Est-ce euh... que je peux vous interrompre juste une seconde Vous savez pourquoi j'ai fait ça Oui. Pourquoi je, je veux que... dire on a fait ça Parce qu'on est nombreux... Nous, quand on a été, je veux dire, euh, en fait, quand on a vu le mât, de nous, quand on a eu euh, le premier conseil, c'est le 3 euh, mars, ou le 4 mars. mars. 31 mars. Non, parce que le 8 mars, je crois que le mât était mis, c'est-à-dire 4, ah 5 oui, le 3 jours plus tard, ah, sauf erreur, ouais, à oui. fait, je peux oui. dire euh, une bêtise. Mais je suis enfin, pas un professionnel c'est le jour où on a reçu l'invitation 4, 5 jours plus tard, conseiller. on nous a demandé, est-ce qu'on est pour ou contre l'installation d'un mât de mesure dans le village de Breville pour c'est dire que c'est Judith Racoté qui, qui pourrait être qui, à Judith. Qui Ra... vous a demandé euh, qui est pour bah, Ça, c'était lors du conseil en de mars. Bon, on a voté pour l'installation... Le, le lancement des ça. études. C'est pas parce qu'on en, en pause. Le, le, le 8 mars, il y avait donc... C'est quand même, vous avez des coups, Vous ne faites pas ça pour mettre un mât, pour attendre deux ans et deux ans plus tard, éventuellement... C'est pas sur du euh, tout, on va peut-être envoyer. ce que je veux dire. Non, tout mais c'est ça en amont. Non, mais tout tout ça, ça en amont avant de mettre le mas. Si, ça paraissait si... plus facile. Alors moi. déjà. Peut-être je me trompe. Non, mais deux choses. Déjà, s'il n'y a pas assez de vent, on aura mesuré avec. Scientifiquement, il n'y a pas assez de vent, on ne peut pas mettre d'éoliennes. On remballe <coughs> tout le projet fini. Donc c'est normal que dans un projet éolien, il y ait une étude avec un mas de mesure. Alors. Deuxième chose, la biodiversité. On va mesurer euh, avec euh, des appareils de mesure en hauteur. Voir s'il y a des impacts sur, notamment, les chauves-souris. Ensuite, euh, de l'information, il y en a eu. Il y ah bon, en a eu même... la population Moi, j'ai été voir ici, personne n'était au courant. J'ai été voir à Villers, on a été voir dans les autres villes, Personne n'était au courant. Quoi eh bien, si ouais. les gens, parce que vous me dites euh, que vous faites en fait, une consultation citoyenne pour voir si les gens sont quand même... Pour ou contre. Mais si, pour ou contre comment, quoi Vous fixez comment les règles Et ben Vous Imagine expliquez. Vous avez 30% de contre, 70% de oui. Donc vous faites le projet, c'est la ben règle. Euh, de par majorité. exemple, Macron, il est judiciaire élu Et avec quand 54. c'est 50-50, vous faites comment Si il y a les élections oui. présidentielles. Alors, bon, quand il y a les élections présidentielles, Macron. Oui, c'est sûr que si on est quatre au Conseil, c'est pas avoir deux-deux. Bon, après, il euh, euh, y a une voix qui peut voter pour... Mais la population, là, je ne sais pas combien on est dans la première tranche, euh, parce qu'on parle, je veux dire, Réville, Vroville et euh, Velotte, mais je veux dire, euh, je veux dire assez court, ce n'est pas sur leur terrain, mais ils sont, je veux dire, impactés. Pareil, Villers, ils sont impactés énormément, vous le non, savez. Est-ce que, même... est oui que je peux remettre, parce que Jacques m'avait coupé un petit peu de... C'est juste pour <rire> plus contexte. — Oui, mais parce que moi je parle surtout d'intérêt général. On a un plan climat qui a été adopté par les élus communautaires. Savez, les élus ont mis à peu près un an pour l'élaborer. Dans ce plan climat, on essaie de prévoir l'autonomie énergétique. Il faut qu'on arrive en 2050, et c'est pas un scoop, parce que je suis que oui et donc, pour arriver à cette autonomie énergétique, il faut baisser déjà nos consommations. Ça, c'est sûr. Là, voilà, on est tous d'accord. Ça, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord Et donc, pour baisser nos consommations, il faut aussi que moi, au niveau de la Comcom, j'ai une responsabilité, et je considère que j'ai une responsabilité pour pouvoir accompagner, sans doute, les administrer, à ces baisses de consommation et pouvoir mieux isoler leur, leur habitat. Et ça, c'est vraiment un des On est tous d'accord des là-dessus, tout le monde tout le Et, monde et, est et voilà, c'est avec des contraintes qu'on a en termes budgétaires pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et il va falloir aussi avoir un peu de mix énergétique, avoir de l'énergie renouvelable, que ce soit on l'a évoqué tout à l'heure, du solaire, hein, du photovoltaïque, on a, mais on sait aussi que le photovoltaïque au sol pose des questions parce que on sacrifie énormément d'espace rural pour avoir Exactement. une mêmes production d'énergie qu'au niveau de l'éolien, mais ça passe aussi sans doute par l'éolien. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, parce que vous, vous êtes en train d'expliquer de, que ce qui vous gêne, c'est la servitude de vue. Non, alors non, ça c'est le basique, les... c'est ah, non, oui. ça c'est la et réaction basique. Tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. Ah, moi j'ai dit que, que, que ça me chère, me C'est d'essayer de travailler à l'échelon intercommunal, après, euh, voire même aussi avec l'agglot d'Epinal, pour euh, arriver à cette euh, autonomie énergétique. Et on est obligé de passer par un mix. Et pourquoi on a créé cette scène C'était pour éviter qu'on ait des projets isolés, de communes, qui veulent partir, tous azimuts, sans tenir compte d'un périmètre d'études. Et aujourd'hui, quand on travaille avec la scène, c'est pour travailler d'abord en concertation, là on avance, et vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, Villers doit être mis dans la boucle. Moi, je l'ai dit à la SEM. Il faut que ce soit les quatre communes qui avancent bah, ensemble. aussi. à des gens de Rassiscourt. Vous, vous L'impact n'est pas tout à fait non, le même non, parce que non, aussi non, depuis, on pas, -bas, euh, depuis on ne pas, mais on on pas non, mais même. Il faut, il faut mais. avoir un périmètre qui soit intelligent et, et en fait l'objectif c'est de travailler ensemble et de façon solidaire. Et pas les uns contre les autres. Et c'est ce qu'on a demandé jusqu'à présent. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que dans ce périmètre d'études, vous aurez des phases. Et vous aurez des phases dans lesquelles vous êtes associés. Et pour moi, la SEM, si je, je, je pense que c'est un très bon outil, c'est parce qu'on donne la parole aux élus. Je dis aux élus. Ouais. Et c'est important. Alors, c'est important que les élus sachent ce que pensent hein, les citoyens d'une mesure. C'est la base, parce que sinon, on ne sûr. sert à rien. Si, euh, c'est évident. On ne peut pas gouverner que parce que les citoyens sont contre un projet. On a des fois vu des, des soucis parce que, à un moment donné, il faut aussi du courage. Et il y a des objectifs, et il faut que entre élus, on se mette d'accord sur des objectifs et sur une à de route À et condition autre, que, que de route, ce le projet climat. soit euh, euh, en fait, euh, on ne va pas dire rentable, mais ce c'est pas parce que vous, vous êtes partie euh, donc, euh, prenante à 40% sur le, le, le projet-là, ou même, enfin, je ne sais pas, hein, je, voilà. mais ce que je veux dire, c'est n'est pas parce que vous, vous allez proposer quelque chose que, que, que c'est forcément, euh, euh, en fait, euh, comment je veux dire, bon, en fait, nous, en fait, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que tout ça, c'est parce que c'est moi est dit qui, qui non, était contre j'ai été voir dix personnes j'ai été voir dix de... personnes. De... personnes il y en a un le premier ben, il savait pas trop je lui dire il m'a dit exactement ce que vous m'avez dit avant qu'est ce que vous proposez je, ouais, je suis euh, simple citoyen je ne suis pas ingénieur donc je ne sais pas maintenant si on me propose quelque chose je vais réfléchir est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien c'est pas parce qu'on va me proposer quelque chose que c'est forcément bien voilà, même que ça vienne d'un élu, d'un ministre ou je ne sais pas quoi. Et vous savez que les gens, maintenant, ils n'ont plus trop confiance, ils ne votent plus, euh, hein, ils votent à 50%. Euh, donc, Et quand vous avez fait lancer le projet du EMA comme vous le faites dans d'autres euh, villes... Je peux, euh, Là, ici, on est quand même euh, impacté dans les Vosges euh, centrales, ah, hein, vous, vous savez, il euh, y a plein de. Si je peux me permettre, heureusement que tous les mains qui sont plantés n'aboutiront pas, hein, parce que... Qu'est-ce que vous, on en être... savez ben, ben, qu vous en savez ben, C'est obligé d'avoir euh, quand même quelque chose qui soit un petit peu cohérent. Ah ben, là-dessus, là je, là -je, je, là -je, je ben, suis je... d'accord. Là-dessus, je serai d'accord avec vous. Oui C'est ce que j'ai expliqué aussi à M. Gondal. je lui ai dit, on n'en veut pas 50 000. Hein Alors, On là, a vu pour nos besoins, pour nos besoins énergétiques, mais attention, mais c'est pour nos besoins énergétiques, c'est pour notre secteur. Là-dessus je suis d'accord, mais... nous qui aurons la vue, c'est nous qui aurons ah, le, mais... le, le, le, ah, le plaisir Juste, de... juste que, que je donne de relief sur ah, ce qui vient de se La communauté de communes a un projet d'autonomie énergétique territoriale. Mmh. Il y a une planification mmh. très précise qui a donné le nombre d'éoliennes voilà. dans le mix électrique à l'horizon 2030. Qui est de 46% d'autonomie énergétique territoriale en, nombre, en 2030. En nombre d'éoliennes En nombre d'éoliennes. Vous le savez, il y a dans les calcul, centrales. Il y, y, y a un calcul qui a été fait. On est en, en 2012 à 206 gigawatt de production en énergie renouvelable pour viser 606 gigawatt à l'horizon 2030. Et en nombre d'éoliennes Et donc pour aller en nombre d'éoliennes, donc ça, ça va, ça va dépendre en fonction de nos baisses de voilà, consommation, voilà. si on attend bien 4, 35% d'économie d'électricité à l'horizon 2030, c'est-à-dire si on arrive, et les éoliennes et tout le projet territorial qui permet de faire remonter des dividendes au territoire, permet de financer ces économies d'énergie, et donc le nombre d'éoliennes, pour vous répondre très précisément, euh, c'est... Euh, les, les, une quarantaine d'éoliennes. Bah, oui. oui. ah, il y en a déjà 40. Dans les Vosges centrales. Combien il y en a 18, Il y en a 18. Il y en a un autre qui parcourait. Je ne pas, les Vosges centrales. Enfin bon, on est non. à 15 non. km. Ah, ah, Excusez-nous, on a fait un calcul très précis sur le périmètre de l'agglomération d'Épinal et de la comcom mercours dampère Il y en a 8 qui ont été autorisés à brûler. Vous faites le calcul. Et donc après, on se dit qu'est-ce qui reste à l'horizon bleu, vous voyez, c'est des privés là-bas. Donc les privés, c'est ce qui peut se passer si non. on ne fait pas ça intelligemment. Damn, sont... on vous dit que votre terrain est capable d'accepter 5 éoliennes, que vous avez gagné à loto en mettant les 5 éoliennes, j'aime autant vous dire que vous allez réfléchir et que vous n'allez pas dormir de la nuit, savoir ce que vous allez faire le lendemain. Moi, je veux vous vous le dire. Dire. Oui. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'on voit, celle Alors, on voit ici. Il pas gagné au loto. On voit ici. On voit celle de. Non, mais veux dire ça, Alors, c'est pas le tout, tout de aussi. les oui. voir si vous voulez. Mais c'est un ensemble. Je veux dire, on voit. Je veux dire, on voit un bout d'éolienne. C'est pas grave. Hein. On n'est pas en panique oui. parce qu'on voit des éoliennes. Oui. Oui. On n'est pas oui. fou oui. non plus. Hein. Donc, je veux dire, on les voit là. -bas. On voit celle de. Je veux dire, elle est. Et votre société. enfin Non, parce que oui, vous êtes ta reine, La société, la même. Le. Et en oui. fait, qui veut. Voilà. Neowen, le promoteur, donc il y a un moment donné, vous allez dire on en met quatre. Donc sur le, sur, sur le schéma que vous aviez présenté, il y a quand même 318 000 2 donc c'est pas pour en mettre 4. Et même si je un... ça, je vous dites ça, détrompez-vous, et d'autant plus comme les collectivités ont, dans la société qui développe, exploite le parc, la capacité de voter à l'unanimité pour, pour garantir pour le nombre d'éoliennes, voilà, voilà. il, il y a une gouvernance voilà. qui maîtrise le nombre d'éoliennes. Pour alors pourquoi à L.A. pris l. les extensions. Hein, L.A. ce n'est pas notre Nos territoire. territoire. Voilà. Oui, mais ne sont pas appliquer avoir... les règles de notre territoire. Voilà. Peut-être, mais bon, pour dire pour les gens qui ne savent pas, c'est à 15 km, hein, c'est voilà. pas à l'automne de la France, on ne comprend pas. Donc eux, ils en ont 6, entre les valfrois Bon, ils en ont 6. Euh, donc la mairie de Judiers-Relais s'est prononcée parce que le promoteur, donc le même, donc a dit, eh ben on va peut-être en mettre six autres, trois sur euh, trois sur court et trois sur Relais, hein, environ. Bon, bon. conseil judiciaire réuni, il vote contre. On n'en veut plus. Qu'est-ce qui se passe Comme Judiers nous le dit, alors à moins que ça soit faux, ben en fait c'est le préfet. Donc une fois nous le projet est lancé, en fait on n'a plus rien à dire. Eux, ils ont voté contre, donc ça veut dire qu'ils n'en auront pas. Non. Ah bon Eux, euh, alors pas... la différence entre ce est qui se problème. passe à LA et est ce, ce qui dit. se passe sur le territoire de la Comcom Mircourt-Domper. Les projets sur la Comcom -com de Mircourt-Domper sont financés et sont maîtrisés par des sociétés de projets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 maîtrise on a le développement. 30%, on a 40 de Et juste un dernier classifiée. point qui est important. Dans le projet d'autonomie énergétique territoriale, il y a toute une réflexion qui a été menée à l'échelle intercommunale pour éviter les saturations paysagères, comme vous dites, quand on tourne autour, on en voit partout. Ça, c'est vraiment une décision des élus de vouloir éviter cela, Alors, et le potentiel territorial n'est pas partout. Moi je l'ai fait, si vous voulez, il faut savoir que quand les servitudes aériennes ont été levées en juin 21, mmh. on a écrit à toutes les communes en disant, attention, il est urgent d'attendre, ne vous précipitez pas. Voilà. Et je me suis rendue dans certaines communes, je ne donnerai pas le nom, où là on avait sans doute des problèmes d'encerclement, et donc pour leur dire, alors que c'était des communes qui étaient favorables et dont les, les anciennes équipes municipales avaient voté favorablement les projets, je leur ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez parce que qu'une commune reste autonome, mais en tout état de cause, si vous voulez lancer et continuer un projet éolien, nous ne le soutiendrons pas. Et c'est ce qui s'est passé, les communes se sont rangées à la vie qu'on leur avait expliquée. Donc on essaie de le construire intelligemment et pour ne pas non plus tout défiguré. Oui, et de permettre de, de, de garder donc, un peu la maîtrise du foncier. Je n'ai jamais reçu trop, moi, hein, je, je, de, je de, ah de, de, de de Ah bah moi je connais d'autres maires, euh, je vais dire ils en ont reçu euh, peut-être plus. Il y en a qui voulaient euh, raser une partie de leur euh, forêt. Dans un autre département j'ai de, euh, de la famille, donc ils sont venus et ils ont dit bon on va refaire vos, vos, vos, vos trottoirs, on va financer euh, les, les trottoirs. Euh, donc, euh, Madame la maire a voté pour, et puis avec euh, les sommes des matières oui, premières qui augmentent, euh, les trottoirs, euh, au revoir. Bon, alors ça, et puis j'ai d'autres, je vais dire un exemple, là je pourrais donner une, enfin, un truc euh, précis. Et quand vous dites vous ne voulez pas la saturation, mais quand les éoliennes. En fait, le gros problème, c'est en fait on ne comprend pas. Parce que. Nous, on est tout proche, vous voyez, il y a, je veux dire, à ville, on est à côté de Vroville, on est à côté de, de Rassécourt, mmh. il y a euh, Velotte, enfin, euh, Villers, on est tout près, hein, on se touche tous, oui, euh, les plans, plans, on se touche, caméra, mais vous, vous euh, on fait euh, une seule de 180 mètres, mais elle est visible à 20 km. c'est ça le problème, vous en mettez quatre là, mais à Épinal, au château, je veux dire, ils les voient déjà, ils les verront, et on parle donc là de ville... Clair, on ne se comprend pas, parce que vous, vous ne parlez que de la servitude non, de vue. Non, ça c'est un point de vue. Depuis oui, d'accord, mais c'est un point de vue. Que de la servitude de vue. Et Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas, ça pas, pas oui. Oui. En tant que Par ça. que ça point Combien ça, ça coûte, de... les éoliennes Combien on paye Combien, en fait... Euh, là, c'est subventionné par l'État, sinon on ne serait même pas là parce que vous n'en pariez pas. S'il n'y si, si, avait pas les. Nous, en fait, on n'est pas contre ouais. tout, si vous voulez. Mais ça, on trouve que, encore une fois, il n'y a pas que le paysage. Il hein? y a, y a 400, mais là, c'est parce qu'on parle de, de ça. Mais c'est trop près, les gens en plus. Je veux dire, la réglementation. Et quand on a vu les gens qui se présentaient aux donc, législatives, ils étaient neufs dans le secteur. Tout le monde, je vous dirais, a dit, il faut légiférer, il faut faire autrement que les, que les euh, mettre à 500 mètres, les habitations. Parce que c'était à 500 mètres avec des éoliennes de 100 mètres, peut-être, de 120 mètres. Maintenant, c'est des éoliennes là-bas de 150 mètres. Et bientôt, ça sera 180 mètres. Alors, Et là où vous voulez, c'est trop près. Non, si, si, je peux, si je peux me permettre. Ben, bien je, sûr. Je, je, ce, qui est, ce qui est important, là où euh, on a. Clairement, l'équipe de développement, on a sûrement fait une erreur, c'était sur la communication à la population, euh, avant le mal-mesure. Ça, euh, ça, comme partout. Est... Hein, ça y est, je, je, je, non, non, je mais pas sincèrement, faire sincèrement tout on... le monde dans toute la France, a ils font ça. Acteur, partout, acteur partout. territorial, on a fait confiance à la façon de concerter de notre partenaire privé, on, on, on en reviendra. Néanmoins, c'était quoi l'argument C'était de se dire, euh, comment communiquer sur une étude, un projet, quand on n'est pas capable de montrer, puisqu'on a une zone d'étude qui est large, que je pourrais montrer, sur laquelle on peut imaginer trois éoliennes, comme on peut en imaginer neuf. On peut les imaginer à 500, à 150 mètres de haut, comme à 200 mètres. Et là-dessus, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elles sont positionnées. Donc, quand vous dites c'est à 500 mètres des habitations, c'est faux, excusez-moi, c'est absolument faux, la réglementation ne permet pas d'implanter des éoliennes à moins de 500 mètres des habitations, mais tous les projets soutenus par le territoire sont entre 750 mètres et plus d'un kilomètre. Quel est... Ce n'est pas du tout la même... Alors, Alors, je je me est... permets de réagir, oui, mais mais... Sur, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'ai besoin... de. De revenir également, vous dites, l'éolien coûte cher à la France. L'éolien, ça a rapporté, dixit, euh, la cour des comptes, 22 milliards d'euros d'économies sur la facture énergétique française liée aux importations de combustibles fossiles. Bon, ça, c'est vos chiffres. Moi, je ne suis pas, euh, en fait, dans le, la technique. Vous, c'est votre métier. Vous faites ça toute l'année. Euh, Peut-être. Tout en à fait. D'accord. Hein, vous voyez, vous allez sortir des chiffres. Moi, je vais sortir un chiffre. Je vais m'intéresser, je, je vais dire une erreur. Quand on fait, je, je dis 500 mètres. Bon, évidemment, 600 mètres ou 700 mètres. Mais 500 mètres, une éolienne de 180 mètres qui est mise là, c'est pareil. Donc, en fait, 500 mètres, 700 mètres, vous comprenez Maintenant, vous allez me dire 1,5 km, 5, 2 km. c'est pas pareil. Mais 500 mètres, 620 mètres, 720 mètres, c'est pareil. pareil. Dans, dans un projet éolien, il y a des non, photomontages. Ah bah, vous comprenez ce que je veux dire On n'est pas... Euh, ce que vous me disiez tout à l'heure, on n'est pas contre tout. Moi, je suis plus écolo, on est peut-être autant, je veux dire, écolo. On n'y croit pas. Et comme c'est proposé, c'est pas proposé dans le bon sens. déjà Aujourd'hui, rien ne permet de savoir qu'elles vont faire 180 mètres. On n'en sait rien. On n'en sait Vous savez très bien que le coup. Que la commune sache comment elles vont être implantées, à quelle hauteur, à quelle distance des habitations, etc., ça, ça me semble essentiel. Et si vous ne gardez pas la maîtrise au travers d'une étude, vous ne le savez jamais. D'accord, mais là, vous, vous savez bien que, que par bien rapport à l'implantation, elles ne vont pas être à 2 km ou à 1,5 km, 5, parce que sinon, ça va être tout près de, de chez façon, vous, non. ou ça va être tout près de chez nous, tout, à ou tout vous près nous avez de Villers. Donc, vous êtes d'accord avec moi ouais, À 2 km, je, je, je on les voit à 20 jours. km. Parce Donc, ça ne change rien. De mesurer le nombre, en sachant qu'il en fallait, c'était de mesurer le nombre d'éoliennes. Oui, nous, on a déjà, si vous voulez, pas trop confiance sur le nombre, comme là-bas. Bon, Mais je veux dire que vous en mettiez trois, vous en mettiez 6. Euh, en fait, le, quand vous euh, lancez c est, c est de un projet. de voir le changement de votre cadre de vie. Il n'y a pas que le cadre de vie, il y a tout. Ah, si je vous garantis que le cadre de vie, vie n'existe, c'est quand ils m'assaillent l'antenne. Alors, Alors tu étais toute petite, y' a pas et que que ça, pas l'ont mis il y a 3 que ans, puisque vous avez la 4G maintenant. J'ai longtemps vous dire que moi personnellement, les glandes que j'avais là, elles étaient là. Mais ça bouge pas. Non, parce que quand vous voyez tous les chaussures de face. Ouais, je vais vous dire, hein. j'ai appelé des, des gens qui habitent à euh, Ville-sur-Yon. Donc, j'avais appelé, hein, donc, je lui ai au tout début, et donc j'ai dit, parce qu'on entend, alors est-ce que c'est des ragots, des, choses, des gens qui sont contre tout, vous voyez Donc j'ai dit, est-ce que vous les entendez Alors, il y a des gens qui les entendent. Alors, je lui ai dit, avant, on m'a dit, un de... Du, du, en fait, le promoteur m'a dit, ah, mais on va aller euh, brider, euh, pousser des arbres, enfin bon, on ne sait pas, voilà, mais ne vous inquiétez pas, il y a la loi et tout ça. Donc, il y en a qui les entendent. Donc, le soir, il fait chaud, on ouvre la fenêtre, il ben, y en a... Ils n'ont rien donc à demander. Et quand je dis, il y a le paysage, d'accord, mais c'est trop près. Je veux dire, il y a d'autres zones, vous les, je ne sais pas, vous les mettoriez à 4 km. En, forêt, en fait, par exemple, les, gens, les habitations Non, pas, je veux dire, en forêt, parce qu'il y a plein d'implantations. Peut-être pas sur euh, chez vous, il y en a où ils veulent couper une partie de la forêt. Une partie de la forêt, parce que les arbres, bah, ils sont un petit peu malades, donc on va les raser et on va mettre des éoliennes. Que vous pensez que ça s'épargne dans le temps que Nous, on est un, en fait le département en France, peut-être avec la lande... deuxième plus boisée de France. Voilà, donc, et on veut couper, euh, même... Enfin, je veux dire, si les arbres, ils sont malades, on va replanter une autre essence pour les générations. On ne va pas mettre des éoliennes comment, qui vont durer comment 25 ans. Pensez, comment vous financez le, le renouvellement des forêts Comment vous avez comment ils faisaient dans le temps Pourquoi il y, a, il y a des forêts oui, dans le temps bien Comment Bah oui, mais à force de couper, de, de, de tout oui. raser, parce qu'il y avait des haies, je veux dire avant, il y a des gens qui m'ont appelé, vous voyez comment je me suis lancé seul là. Et donc après j'ai eu des appels, ils ont coupé des haies pour qu'il y ait plus de vent, tout ça, en amont, il y a longtemps. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas moi tout seul qui fais ça, il y a plein de gens qui m'appellent. Qui, voilà, qui dit voilà, y a, alors j'écoute de tout, il y en a qui vont raconter des les, bêtises, les... bah, c'est pas le... il le... euh, y a des oui, huées vers... Oui, euh... l'ai dit, ils ont coupé les... qui s'était coupé Il des... y a 15 ans, les remords Oui, mais les remembrements mmh. c'est donc dû de, de, de, à l'agricole mmh. Non, mais c'est d'autres, c'est d'autres. <rire> je ne sais, sais, sais, si bon, ah, ouais. sais pas si c'est bon, c'est quelqu'un. Je ne sais pas. Si, c'est pas a assez C'est pas moi qui ah non, ai Non, non, non, mais c'était avant haies. ça. C'est ne sais pas, est pas moi si tu échappé parler. problème sur les territoires, sur les terrains des agriculteurs. Et quand. Vous dites comment moi, on finance garantie. les arbres. Je ne pense pas qu'il faut fonctionner comme ça. Je veux dire, on ah est en forêt, il y a hein. des gens qui vont en forêt. On ne doit pas couper la forêt. On doit même faire pousser plus d'arbres, plutôt que mettre des oliennes et raser. Ce n'est pas dans le, dans le bon sens. Et ça, pour nous, ce n'est pas une bonne, une bonne solution. Et il y a en fait beaucoup d'argent dans ce système, si vous voulez. Et de la façon que vous le présentez, Enfin, vous, euh, mais, ouais, mais dans toute la France, c'est pareil, avec les 15 ou les 20 euh, promoteurs euh, dans toute la France, ils, en fait, oui. ils fonctionnent, oui, oui, mais à peu près pareil, c'est-à-dire, ils mettent le mât, la population n'est jamais, je vais dire, au courant, et en fait, après... Je pense une erreur, parce que si c'était oui, pré en amont, tout est bien, les éoliennes c'est super, et bien comme je vous dis, on boit un verre et tout le monde est content, un bon, petit coup de champagne, et allez, comme reprenez ça, tout. Comme ça Mais ça vous ne fait. le faites pas comme ça. Et comme ça s'est fait en Bretagne, il y a des, en Bretagne, il y a des éoliennes qui ont été financées et souhaitées par les habitants. Oui, hum? ça s'est fait dans toute la France, oui, les, et, et, et dans les Vosges également. Et, et c'est oui, là oui, justement. Oui. Où, oui. Ah oui, pour là il y a d'autres problèmes. Non, bah, temps, on ne va oui, pas rentrer dedans, problème. mais vous voyez, il y a, a d'autres problèmes. Et il n'y a pas que euh, le visuel. Je ne veux pas rentrer dedans, mais vous voyez, il y a, il y a, il y a tellement d'argent aussi dedans que vous comprenez que euh, on peut se poser des questions réelles ou pas. Mais tout ça. Pour nous, le pas qu'on a pris, c'est de dire plutôt que de laisser notre territoire à un développeur. Subir. Je comprends sur l'idée. dans le projet. Voilà. ensuite Sur l'idée, c'est pas une mauvaise idée. Avec les élus en disant on y va ou on n'y va pas, puisque vous aurez des étapes. c'est de, de mais vous faire. Je ne crois pas trop si vous voulez, enfin, je vous... parce que de la façon que vous présentez ça, une fois que c'est lancé, mais je veux dire, on n'a plus de recours, c'est le préfet. Quand on et présente alors. le projet, vous n'êtes pas, pas là. Ah non, alors là, je... Donc, quand on m'a dit au mois de novembre, décembre, j'ai redit à Véro qui m'a envoyé un message, il un... voilà, mais parce qu'avant, moi je suis là depuis 5 ans, si vous voulez. Et avant, donc il y avait déjà d'autres projets euh, vers euh, là-haut, d'autres projets. Et donc pour moi, je me suis dit, je là pas habitué projets territoriaux. Alors, Le modèle de l'éolien, je ne vais pas complètement changer. c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pourquoi je n'étais pas là à la première réunion au mois de novembre. Donc, on me dit il y a une réunion pour les éoliennes. Bon. Mon voilà, travail, et donc euh, j'ai dit bah, non, ça m'intéresse pas, je ne suis pas là. Hein. J'ai dit à, donc à Véronique, je ne suis pas là, je l'ai dit un peu brusque parce que le jour-là au travail on était peut-être un petit peu, je veux dire, énervé, je ne sais pas. J'ai dit ouais, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Bon, juste ça. Deuxième, deuxième, je suis des réunions pour au compte le mât de mesure. Terminé. Donc vous auriez fait comme d'autres, mais ils ne le font jamais. Ils présentent à la population grande réunion, Chut, tout le monde. Alors, on peut en mettre deux, on peut en mettre quatre, on ne sait pas. Euh, voilà, euh, voilà, vous expliquez tout. Si tout est bien, c'est super. Eh ben les gens, ils, ils votent. Bon, juste Et je, ça, voilà. après le match. Pourquoi dépenser si vous pourquoi, avez, pourquoi vous, vous dépensez Ah bah j'ai été en je me suis pris niveaux, en vente. Oui. il le maï est, est obligatoire voilà. aujourd'hui, c'est la loi qui prévoit qu'il faut insérer. Alors il paraît que c'est même pas... Peut-être je me trompe, ah, je ne veux pas vous contredire, parce que vous savez mieux les lois que moi. Ah, euh, non. Oui, pas tout. Bon, J'ai un cousin, je vais dire, l'avocat qui tout. fait les oui. antennes, il suit les, les antennes, oui. donc si vous voulez, je pourrais vous donner euh, son numéro, parce qu'il oui. connaît bien pas, les, les pas, antennes. Il va vous faire enlever vos de, euh, de 4G, euh, Bon, alors, non, mais il connaît bien ouais, les antennes, Il a se Strasbourg. Je, je me suis habitué. Ben. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'on disait euh... je de Voilà, donc il paraît, conditionnel, je ne suis pas expert, que ce n'est pas obligatoire. Donc, par exemple, le, le promoteur, donc peut-être vous, vous êtes arrivé après, le, le promoteur paye, non, non, donc non, euh, non. le mât. il hein, y, y a un, donc c'est même, SEM, hein, même hein, les collectivités oui, hein, alors, voilà. qui payent. Alors, vous payez le mal. Hein, donc on paye tous le marge. Comme quand, quand vous êtes dans un, dans un bâtiment que vous voulez rénover, vous allez faire une étude pour la rénovation. Alors, vous payez le marge. marge. Imaginez qu'il y a un petit peu de vent. Ça marche, vous dites là. Vous Imaginez, vous présenter a... un peu plus. C'est scientifique, ce qu'il y a un sais bien. un an, il va y avoir des mesures, ça permet justement ans, je veux dire, de rester dit. dans la factualité. Deux ans, pardon, Deux ans je vous dis en Bon, ça peut être ouais. changé. Alors... Bref, sur un an, on a une première idée du profil du vent. Ce que je veux dire juste, c'est que, imaginez, donc là, la, la SEM paye le mât, le, pour voir s'il y a du vent, beaucoup de vent, bon, voilà, etc. Et après, vous nous dites... On va faire une consultation citoyenne en expliquant, et on va suivre l'avis de la population. Imaginez, vous présentez le dossier, vous, quand même, vous le savez, hein, euh, euh, où euh, vous dites, voilà, l'éolienne il sera là, ou à 50 mètres plus loin, ça revient à peu près au même. bon. Imaginez que les gens sont contre. Eh bien, vous n'installez rien. Terminé. Et là, en fait, quand vous présentez ça, c'est quand même, pour être franc, un peu opaque, on n'est pas, je veux dire, au courant, la population n'est pas, je veux dire, au on courant, on attend 24 mois, pas on a... S'il est... vous, vous pas plaît. Pas pas que pas que, que pas la population soit de... contre, ok, mais il faut nous donner la solution pour l'énergie de. Alors, donc, ça veut dire que sur ce principe. Parce que... Si c'est dire non, on ne fait pas, et si après, oui, on subit, on va subir plus, on subira certainement beaucoup plus, et surtout financièrement, alors c'est bien celui qui aura des sous. On n'a pas, euh, pas tous des porte-monnaies égaux. On est bien d'accord. Je suis d'accord. Mais si tout le monde. Est après, ça sera comment Il plus. va rechauffer chez nous. Que... Bah, ça m'étonnerait parce que chez moi, ça caille. Euh, moi, j'ai du mal à chauffer. Donc, s'ils que... bah, euh, les les les bah, ont des, ils ont des, des pulls, pas ils peuvent venir. Il n'y a pas de problème. Peut ils peut font du sport et on peut les recevoir. Ça ne me dérange pas. Là, ce que je veux dire, par exemple, une éolienne, vous allez peut-être me contredire, on va dire par rapport à la production, parce que quand vous annoncez, c'est sûr, bon, bah là, vite sur Yon, ça produit 35 000 foyers, mais, en fait, est-ce que ça, euh, en fait, ça produit que 25 22 euh, la température monte, il y a moins de vent. Donc, en fait, le coût, c'est comme, en fait... Euh, vous savez, quand vous faites un projet, donc euh, vous, vous êtes maire de foyer, vous faites un projet, vous faites une ligne, le pour, le contre. Bon, ok, donc ça, ça coûte, ça c'est pour, ok, ça c'est contre. Bon, et, et bah, nous, on a l'impression, vous voyez, que y a le pour, ça produit un peu, effectivement, mais 20, 25% de ce que vous dites, parce que le vent, bah, quand ça s'arrête, il euh, n'y a pas de vent, il bah, n'y a rien. Hein, donc là, il fait très chaud, il n'y a pas de vent. Donc, qu'est-ce qui se passe et bah, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je lui dis, remoselle, le charbon, eh ben, il relance le charbon. Les Allemands, eh ben, je lui dis, ils font pareil. Le nucléaire, je ne suis pas pro euh, nucléaire. Hein, euh, donc, eh ben, euh, c'est quand même ce qui est quand même euh, peut-être bien aussi, mais je, je ne suis pas pour le nucléaire, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je dis juste que l'éolienne, de la façon que c'est présenté, d'une façon que c'est intermittent sur euh, les 4 5 e peu près, hein. le soleil bon aussi, hein, alors, alors justement le, le soleil aussi, bien, sûr, bien sûr vous a... tout, non, mais vous avez tout matière c'est important c'est important là pour moi vous soulignez quelque chose d'indispensable on a besoin de s'informer mmh. on a besoin de voir le vrai du faux il y a les services de l'État mmh. on peut penser qu'ils soient neutres oui. euh, qui veut. Euh, qui donne des réponses comme le fait la comme le fait certains réseaux pour nous placer en dehors j'allais dire de la filière Éolienne que vous pourrez, euh, dont vous pourrez croire qu'en fait il détourne l'information. Sur le, euh, le mix électrique à venir, on a la chance en fait, d'avoir eu différents études, différents scénarios, et notamment par, par, par un, un, un organisme qui est neutre en France, qui n'est ni pour la production euh, euh, d'énergie et qui n'est pas détenu par un grand groupe, qui est le réseau de transport d'électricité, qui a juste sa mission, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas de blackout en France sur euh, la production électrique, qui démontre sur toute une série de scénarios de façon hyper précise qu'on est obligé de multiplier par trois la production d'énergie renouvelable parce qu'on ne tiendra pas, même, et là je ne vous parle pas d'être anti- ou, ou, ou pro-nucléaire, c'est est, est, est objet de mixer parce les on solutions. concentre trop, on concentre trop. Oui, mais c'est pareil. Même dans des scénarios d'économie d'électricité forte et massive, non sur le scénario dans les Vosges centrales, on vise 35% d'économie d'énergie, tout confondu à l'horizon 2030. Et, quand on, et, et, et là, en, en, en, en France, ces, ces scénarios ont été faits aussi de cette façon-là. RTE prévoit quand même une évolution. Haute, euh, en hausse de la consommation électrique, liée au développement des voitures électriques, liée à ah. l'augmentation de la domotique, etc. Bah, exactement, vous en parlez. Pose des alors, si à chaque fois, alors, on dit pareil, on est contre euh, la voiture électrique, donc, certains vont euh, nous dire, je ne dis pas ça pour vous, mais ce que je veux dire, on va dire... que, que bon c'est, bon alors... <rire> Les voitures, euh, alors on va dire, est-ce que la voiture électrique, je ne suis pas expert non plus, mais on va dire, bon là, tout le monde se pose la question, eh ben euh, oui, effectivement, s'il y a toutes les voitures électriques, il va falloir euh, alors mettre 200 000, je vais dire, éoliennes, 500 millions de mètres carrés de trucs, et on, ça suffira encore pas. Bon, mais est-ce est est que c'est une bonne est, idée, est la voiture est électrique, encore une donc, fois pas plus écolo que le reste Si vous pourriez chauffer les gens qui chauffent à l'électricité, ils ne pourront plus le faire, parce que euh, les voitures électriques, aujourd'hui, on en manque en France à cause de la route de la. Vous avez vu le gazolet Vous êtes comme moi, vous y allez tous les jours. Bah, les je rejoins jours. maintenant, je ne suis pas oui, temps ben voilà. Et ben à cause de ici, tout ça, de monter ici, Ils se tous sur l'électrique, ça coûterait mmh. beaucoup moins cher après. Aujourd'hui Aujourd'hui ben, Plus cher mais après. Ça va leur coûter plus non, cher pas. après. Donc tout ça, vous laissez des avantages. ne sait pas que ça, un, un moment, les alors. gens, si vous voulez, quand je parle. Il ne croit plus en fait à ça Et de la façon que vous avez commencé Alors justement, laissez-moi enchaîner Là-dessus c'est pareil Si, si euh, On prend le temps euh, de, de, de comprendre la complexité Du modèle énergétique français Vous avez, vous avez expliqué euh, vous, avez, vous avez dit tiens euh, Demain, euh, com comment on fait Alors on a les probl la problématique euh, Du changement climatique où On veut décarboner, décarboner Tout le monde est d'accord on ne veut pas aller vers plus de charbon. On est d'accord euh, qu'au niveau de la hausse du prix de l'énergie, on veut assurer euh, que pour les populations, elles ne, elles ne passent pas en précarité énergétique. Et dans le, le, le, le mix, vous avez dit... Euh, actuellement, vous, vous l'avez dit aussi, ah, quand on fait de l'éolien ou des énergies renouvelables, c'est intermittent. Oui, c'est vrai. Un... Donc, dans le, et, et la question de se dire, est-ce que, est que les voitures électriques, euh, ça a du sens Eh bien, plusieurs organismes ont travaillé des scénarios, notamment le scénario mégawatt, 100% renouvelable, qui permet de, et c'est ce qui a été retraduit sur notre territoire, en se disant... Déjà, la carburation, on n'est pas obligé qu'elle soit que électrique, elle peut également être gaz. On a, on a, on, on, on, on, on, Laissez-moi terminer. On a également euh, la possibilité de faire du méthane pour se déplacer, on a également la possibilité de faire de l'hydrogène, et, euh, et ça, ça s'appuie sur d'autres sources. Deuxième chose, euh, vous parlez d'intermittence. Si on arrive vers euh, un, un mix électrique avec plus d'énergie renouvelable, quand il n'y a pas de soleil,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 L'erreur, c'est que même si, si, si on n'est pas euh, favorable, à la population, parce que on, en fait, ce qui va euh, finir le département, et, et, et ben, alors mis à part évidemment gérard Armée, la Bresse, les, la, cette zone euh, voilà euh, touristique où l'immobilier euh, et, et monte, hein, et, et, et donc on va finir nous avec des oliennes, on va finir avec des panneaux solaires, on, on va finir avec euh, les, le, la méthanisation. Voilà, donc les Vosges, nous, notre secteur, où on n'est pas nombreux, on n'est pas très riches, donc on va finir avec un blocose. Et du coup, vous allez être beaucoup plus riches, vous aurez plus ah de oui, valeur. On plus Ah oui, vous pensez qu'on sera plus riche euh, là, vous pensez que les... De manière, les méthanisations, c'est déjà du privé. Oui, mais privé ou pas... Le photovoltaïque, ça va être trop au cœur du privé, parce que mmh. si... Euh, si on laisse faire, aujourd'hui on n'aura pas tous. Alors, après, final, c'est privé ou pas Alors, alors voilà. je ne sais pas, sincèrement, j'ai aucune idée. vous savez, je veux dire Raggleback, près de la Palpatrice, c'est la, la scène. Oui. Bah, alors, attention, hein, c'est peut-être bien, hein, je dis ça, je ne sais pas. Donc, ça vous voyez, c'est pas ça. Ça si... Mais alors, métiré, bon, voilà. on, on va finir, euh, je veux dire, riche, on vous écoute. Alors, imaginez...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 On fait une énergie oui. qui ne peut pas se compléter, c'est pas dit, magique. Vous nous on habite sur ce territoire, non, oui. on le connaît, sans doute mieux que vous. Ah, bah ben moi je suis né dans les Vosges, donc oui. je suis de Péhaut-de-Vosges bon. depuis très, 1550, mon arbre. Hein. Et on l'a vu, et on l'a vu évoluer, et on le voit encore évoluer. Moi je et connais aussi bien les Vosges, il mais pas, mais démontré, pas la plaine. Il n'est pas démontré qu'on va s'appauvrir parce qu'on aura de l'autonomie énergétique. Hum. Non de non ah bah, euh, peut-être, mais c'est pareil, je vous qui êtes dans est l'immobilier, est-ce que vous pensez que si mettons on était entouré euh, d'éoliennes, donc il y a donc l'organisme l'ADEME, je crois, qui a fait donc une étude en, en euh, disant qu'il n'y avait aucune baisse dans l'immobilier quand on était entouré euh, d'éoliennes. Hum. Alors vous qui êtes dans l'immobilier si on est entouré d'éoliennes dire c'est qu'aujourd'hui dans l'immobilier les maisons elles se vendent actuellement ce qui se passe c'est que les financements ne s'obtiennent pas c'est ça le problème avec un taux d'usure qui n'est pas d'accord voilà l'immobilier ça c'est la vie c'est la vie que je connais et donc je connais aussi les campagnes ici il faut, faut arrêter. Est, et on, est, on est en train pas. de travailler sur des plans de paysage, à mettre en place des structures, à pouvoir accompagner les communes, à ne pas les laisser toutes seules et, et à essayer de travailler de en, en concertation. C'est ça qu'on est en train de faire. Et on habite sur ce territoire. Et donc, on, on, c'est en, en responsabilité qu'on prend ces, ces mesures-là. Et c est, c est si on vient voir les communes, c'est quand même pour partir. Pourquoi vous n'êtes si pas ça. venu faire des jeunes réunions en amont, avant le mât Et je ne suis non, pas d'accord avec, un avec vous. une voilà, dans vous avez, les communes. Alors vous êtes ah, là, alors qu'on a... Là, eu alors eu a Et puis on ne savait pas que vous étiez là. Moi, ouais, je, des pas, des pas. je, veux dire, on l'a su, mais vous n'êtes pas je veux dire, annoncé. Voyez ce suis... que je veux dire. Si C'est un peu limite. Au lieu de m'annoncer ici, je suis invitée. Et donc, partant de ce principe, c'est pas à moi de m'ingérer dans l'histoire dans de la commune. Mmh, donc, euh, voilà. Et puis, on est ensemble et on est sur un même périmètre. Et bah, on moi, travaille je trouve qu'on devrait périmètre. travailler ensemble et en suivant, euh, et en, en, en fait, en formulant autrement ce projet, comme toutes les autres villes, et ça ne se passe jamais comme ça. Mais, mais moi, je ne suis pas un spécialiste, bah, vous non, êtes ouais, une professionnelle. Nous, les gens, je veux dire, ils sont là. Et en fait, ils euh, il regardent le constat, comment ça s'est passé, si vous voulez. On n'a même pas eu le temps de communiquer et de co-construire le projet. Mais vous avez déjà mis un mât en place qui coûte de l'argent. Mais et alors, si ça, fait partie, dites, des, ça, fait, ça alors, fait partie de la... Pourquoi vous de, dites de, après que vous qui allez en fait. faire une consultation citoyenne et que certains disent, eh bien, on va suivre l'avis de la population. Et donc, vous mettez le mât qui coûte de l'argent en... Euh, je veux dire avant, pourquoi Alors... Parce que vous savez que... très bien que si vous faites une consultation, il faudrait que ça soit... Vous voyez, c est... C est... C est quand on, tout ce on collectif. est pas d'accord parce non, que mais... vous, c'est normal, c'est votre bien, rôle. C est... C est... Voilà. Non, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que derrière, il y a un projet de territoire. Quand, quand je parle de richesse au territoire, si demain, euh, les personnes peuvent plus facilement rénover leur maison, parce que euh, le, le territoire, les collectivités territoriales ont investi, reçoivent les, les bénéfices de cette énergie. cette énergie. Euh, de, de, dire vous les, de... les trottoirs Ça, euh, Mais, mais c'est tout un projet derrière non, de transition énergétique. Je sais bien, mais sur, sur non, comment je rénoble, excusez-moi, sur comment je rénoble, sur, sur, sur comment je me déplace. C'est un paysage qui s'engêne le soir. Mais qu'est-ce qu'on construit et, et, et, comment, et comment on construit l'avenir de demain bah, moi, en fait, si j'étais tout seul à être con, je ne serais même pas là. Vous voyez ce que je veux dire Non, mais il faut qu'il y ait des gens sur, sur une autre mais, solution. Mais vous, avez, mais mais vous êtes d'accord. Il faut apporter l'autre solution. Je suis d'accord. cest pas, pas dire on fera pas parce qu'on fera pas. On fera pas parce que je vais la l'avoir. On fera pas parce que je l'ai devant chez moi. Je sais ce que c'est. J'ai 20 000 volts. Je, je, sais, 000, je sais Je venais chez moi, je vous invite. moi ah bah, J'ai une pièce verte devant chez moi qui a 20 000 volts devant. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais, hein, au début. Après, il y a des gens, qui empêchent fait de dormir. Oui, ben, ben, voilà. je ben, ben, bon, J'ai ben, voilà. accepté, je n'ai rien dit. C'était pour tous les citoyens. Parce que le 20 000 ben, volts, il bon. faut pas oublier qu'il vient chez vous aussi. Et puis, il vient ici. Vous avez l'électricité pour oui. l'instant. Mmh. L'électricité, donc c'est qu'il vient de l'autre, qui vient de quelque part. Hein, assez court voilà Et, et, brave, et, et les lignes très en... haute tension, quand elles sont oui. arrivées oui. sur oui. le les territoire, c'est pareil Est-ce que vos enfants réagissent sur les lignes très haute tension est-ce que et enfants, est-ce des des est des est que vous allez mettre, ça c'est la réflexion qu'on m'a dit au tout début, est-ce que les, les pylônes, je veux dire, électriques, vous les mettez euh, près des euh, villages ça Non, non. Mais Ils, à ils étaient à pas combien ah, à travers bah, Oui, parce que vous avez... Ah, mais c'était peut-être une erreur, vous voyez. Bah, euh... Quand vous redescendez euh, d'Aéville et que vous bah, oui. entrez dans Villers, vous avez des pilotes, voilà. ils sont proches des... Oui. Oui. des... Vous les voyez, oui. plus. quelle est la gêne Est-ce que vous savez, euh, est-ce qu'il y a une gêne bah, Est-ce qu'ils font du bruit oui, Est-ce qu'il y a des... des voyez, qui le il y a des normes acoustiques qui le réglementent Il bah, y a des normes des... acoustiques qui le réglementent Là, il y a des règles l'acoustique qui réglementent les éoliennes. Tout à l'heure, j'ai appelé... Une agricultrice alors vous allez me dire c'est pas la zone qui a je veux dire elle est entre elle est et valfroi court peut-être vous connaissez le sujet enfin ah, bon donc elle est je veux dire agricultrice donc elle s'est mise enfin c'est son mari qui est malade là je crois euh, et donc en fait ils sont mis comme un d'autres agriculteurs je ne sais plus euh, quel nom et quel village mais j'ai les, les numéros et donc ils sont mis à côté d'un village pour ne pas être gêné pour ne pas gêner la population. Bon, ils sont mis, et en fait, il y a eu des éoliennes, je vais dire, un petit peu en retrait, et maintenant, ils ne peuvent plus construire, parce que la réglementation, c'est 500 mètres. Et, et, donc, elle m'a dit qu'au tout début, eh ben, ces bêtes, ces vaches avaient des problèmes, et donc, il y a un organisme, je ne sais pas la mémoire parfaite, mmh. donc, elle m'a dit, ils sont venus mettre... Des, un, un, en fait comme une barrière méta, euh, mécanique pour ne pas avoir trop d'ondes, parce que les bêtes étaient malades. Au début, là, ça, apparemment, ça s'est réglé, on m'a dit, mais son fils qui voulait construire, parce que c'est des agriculteurs, il voulait construire, et donc là, avec le projet d'en mettre 3, 6 de plus, il ne sait pas s'il si pourra, et il a peut-être plus envie, puisqu'il en a... Là, ils vont en oui. avoir là, donc il n'est pas fou, il ne peut pas en avoir veux... à 360 veux... degrés. Dire... Je peux vous expliquer une chose, c'est que euh, près, de la ferme, <rire> voilà, près de la ferme, même le fils, même le petit-fils, pendant des générations, s'il y a eu une maison qui a été construite pour le gardien de la ferme, donc ça veut dire pour le patriarche, certainement, mmh. Mmh. Euh, tant qu'il ne sera pas décédé, qu'il n'aura pas un autre corps harfri, ils ne peuvent pas construire. Pas bon, Ça s'embête, comme les éoliennes, à partir de maintenant, avec la loi la nouvelle, le Stradet, à partir de maintenant, donc c'est toutes les images, oui, oui. Ah oui, Alors vous irez, vous irez leur expliquer que c'est à cause des éoliènes. Non. ah non, c'est à cause de ça leur ça système, peut, ça ils peut ont aussi. fait une ferme, très bien, c'est bien, heureusement qu'on en a, et on a pas assez, ils ont fait la ferme, ils ne peuvent pas et avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, ils ont construit dessus avec les deniers de la ferme, c'est très bien, Mais comme, nous, avoir, comme, comme beaucoup le font, hum. on ne peut pas avoir le beurre, la crème et tout ça, donc euh, c'est une fois oui, mais si vous voulez, eux, ils peuvent construire. Son fils veut peut-être construire à côté, comme il y a des gens. 500 mètres. 500 mètres. Mais avec les éoliennes, c'est terminé. Il ne peut plus. S'ils ont un terrain de 1500 mètres, c'est terminé. Ils peuvent avoir un terrain de 7000 mètres. c'est c'est plein de Quand vous êtes en zone agricole, vous n'avez rien à construire. mais les agriculteurs, ils peuvent construire une seule maison, la maison du gardien. C'est tout. Oui, si mais je je parle agricole. pas de maison, je il parle de bâtiments agricoles. Ils, ils, ils, ils peuvent construire des bâtiments agricoles dans la de, ferme. De, de, enfin, bah bah vous pensez que je, je dis non Non, non. Là, je, je vous dis ce qu'elle m'a dit. Je pourrais vous la passer au téléphone. elle ne comprend pas. Il voilà. J'ai pas dit que c'est une maison J'ai pas dit que maison donc d'habitation. L'agrandissement, il veut agrandir sa ferme. Et s'il y a une éolienne. Bah, donc, s'il y a une éolienne à 500 non, mètres, au moins, il ne peut, il peut il pas. Eh bien, il faut si appeler les agriculteurs. agriculteurs. qui perçoivent des loyers aussi, tard, de part où on les a mis. peut-être, mais le loyer qui n'est pas n'importe quoi, non, parce qu'ils si bon, ne bon, peuvent pas, pas construire. Ah bah, je ne sais pas. Passer, pas. Mais... Attention, hein, je peux dire des erreurs, je ne suis pas expert. je bien. Je oui, fais oui, ce que je peux. Je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux. Mais bon, je parle aux citoyens, je vais les remanister, et... Donc, voilà, ils donnent leur avis. Moi, j'ai été voir des gens qui m'ont dit, moi, je suis plutôt pour, pas de problème. Il y en a, ils ne savent pas. Et il y en a, ils réfléchissent, ils m'ont dit, je suis contre, et d'autres sont contre. Donc, il faut les écouter. Et Mais après, par exemple, ici, bon, dit, contre il y a une majorité. c'est bon. bon. voilà. quoi Contre quoi Est voilà. Contre est quoi Contre un... Encore une fois, c'est pas un... un juste des contre éoliennes, contre l'énergie, un... contre C'est un... un projet est territorial. Est-ce que... Enfin, je veux dire, on sait qu'on ne pourra plus juste pousser le bouton d'électricité, 100% nucléaire, il va falloir faire des modifications et de changements comportementaux ah bah sur, sur les usages pour réduire les consommations, et sur comment on va produire. Voilà. Et par rapport aux, aux agriculteurs, euh, je connais, euh, on, on a rencontré des agriculteurs qui sur plusieurs générations, élevage bovin, euh, avec les enfants qui ont grandi, euh, n'ont eu aucun problème, c'est pareil. Je connais des agriculteurs où ma femme, elle a... Elle avait fait donc au début l'étude dans cette branche. Et donc, elle a fait les 30 ans dans son euh, euh, BTS euh, agriculteur, je sais pas quoi. Et euh, donc, c'était dans le 21. Et il y avait une trentaine de personnes, donc 20 agriculteurs. Aucun sur les 20 sont pour. Les éoliennes. Aucun sur les vaches. Parce que j'ai dit. Quel projet éolien ah, Je ne sais pas. Je vous dis juste ça. Le les agriculteurs, ouais, ils marrant. sont. Ceux de ce ils sont complètement en cours, ça tombe sur leur terrain. Ah bah <rire> voilà. Alors, et, ça ah, tombe non, sur leur vrai, terrain. Hein. Est-ce que oui, le métier, moi ouais, je ne vais pas me mettre à la place, c'est très très dur, euh, <rire> l'agriculteur, il travaille tout le temps. Voilà, bon, est-ce Est que non, le ouais, rôle d'un agriculteur, c'est de travailler son champ, c'est très très dur, c'est un métier très dur. On va couper donc une partie de son champ pour mettre une Magnienne pour qu'il touche 3000 euros par. Euh, mégawatt enfin bon, euh, je sais pas. Bon, bah, si, euh, et donc voilà, alors eux ils touchent des sous, donc il y en a qui ont signé dans le secteur pour toucher, voilà, des sous, et même ils sont, vous voyez, pas très fiers euh, finalement, euh, après coup, donc alors ils touchent, voilà, des sous pour réduire le truc, on peut aussi réduire les forêts, non, on n'est pas d'accord, voilà, et, et, et donc là, le, le vote c'était pour dire est-ce qu'on laisse le chemin, et ben. En fait, on avait voté, et puis vous revenez le 5, le 2 août non, on est. Sous, le conseil municipal avait voté pour ça. Sur ce il n'y a pas de forêt d'origine. Alors, je ne dis pas qu'il y a de forêt, forêt, forêt, mais sur le plan, là-haut, on n'est pas très loin. Vous pourriez en, parier que, que si on avait là-bas, il n'y a pas on des arbres pas de retirer. Loin, entre pas très loin et ton forêt, euh, non, mais euh, sur, sur ce, ce projet-là, il n'y a pas d'éolien en forêt. Voilà. Pas en forêt, mais c'est quand même limite là-bas, et... On fait, alors, je ne sais je, pas, je, je, je, on ne cherche je, je, je pas écoute, à la bête, hein, euh, attention... Ouais. Hein, ben euh, vous parlez mais de la forêt, je n'ai pas vu que... Ah bah, Par contre, il y a dans des projets, alors que ce peut-être pas euh, les, les votes de votre secteur, mais il y en a un certain nombre en forêt. Et donc, si on va écouter le promoteur, là, va dire, bah, les arbres, de toute façon, c'est fini, maintenant, hein. ouais, euh, il y a des maladies, on va les raser, on va mettre des éoliennes, ça rapporte pas. Ce n'est pas les promoteurs qui disent ça, c'est les maires... Non. Ah non mais excusez-moi, oui. euh, il y a. Déjà, vous avez dit quelque chose de tout à fait pertinent. Là, on est dans le cas où le foncier est privé. Le foncier privé, effectivement, euh, ce sera des indemnités de location pour le propriétaire et l'exploitant. L'idéal, ce que nous on préférerait, ce serait de pouvoir implanter les éoliennes sur du foncier communal, pour pouvoir redistribuer directement au public, et donc de pouvoir construire un projet communal sur du foncier public quand vous avez le... alors il faut savoir quand même que la région Grand Est est la seule région de toute la France où se pose la question d'implanter de l'éolien en forêt on parle d'une problématique d'implantation d'éolien en forêt pour des raisons euh, de, euh, euh, pour des, des questions de, oui on va déboiser etc le déboisement il est tellement minime euh, c'est quelques arts quand on réutilise les, dé... les dessertes forestières et euh, derrière cela, euh, la question se pose généralement par rapport à la biodiversité, sauf que suivi d'études à l'appui, hein, on arrive à démontrer maintenant par A plus B qu'il y a moins d'impact sur la biodiversité et l'organisme. Alors, les... Enfin, je vous coupe juste, je m'excuse que je, je, je, je, je, je, je, je parle, mais comme il euh, n'y a que moi qui parle, en fait, il y avait donc une étude sur les habitations en euh, démontrant, donc c'est l'ADEME, je n'ai pas le temps de terminer ma ouais. phrase, qui démontre qu'il y a moins d'impact entre les éoliennes en lisière de forêt et que les éoliennes implantées en forêt au-dessus de la canopée. Pourquoi Parce qu'il qu va y avoir une distance entre la rotation des pales et la canopée qui permet toute la... Tout le déplacement de la biodiversité, et que généralement les espèces euh, emblématiques et LPO à l'appui, hein, avec suivi ornithologique pendant plusieurs années, et, euh, et euh, tiers, c'est-à-dire c'est euh, imposé par les services de l'État. Donc les informations, c'est les associations environnementales et l'État à l'appui qui démontrent que quand une, euh, une espèce emblématique comme le Milan-Royal va chasser en lisière de forêt pour chercher sa proie et à ce moment-là, euh, peut avoir des problématiques d'impact des pales. Donc, elles passent sous les pales, en fait, entre la forêt puis les et, pales. Il peut y avoir, exactement. Comme un, comme un pont, quoi. Quand, Quand on laisse du alors, hein. alors... ça, un ça, ça, ça et encore une fois, ça dépend, il y a les, et, et c'est ce qu'on va regarder dans les études d'impact, il y a des courants migratoires qui font, et ça c'est... Si l'étude de biodiversité le démontre qu'il y a un courant migratoire, il n'y a pas d'éolienne ici. C'est toutes ces études et c'est pour ça Alors que pourquoi vous ne les faites pas en amont celle là plutôt que de mettre un Mac qui dépense de l'argent. C'est encore Mais une le fois ce que mât je dis. Mât depuis va le début. Faire, participe à l'étude des des, des, des des problématiques de biodiversité. Pourquoi pas faire toutes ces études en amont on, Mais on est en train de les faire Mais pourquoi vous mettez le mât ma à... Mais le, le mât ma participe, pas, participe aux études C'est ce que vous voulez pas comprendre, c'est un outil de mesure, mesure. C'est ce que moi je comprends pas et d'autres personnes ne comprennent pas d'autres deux. C'est tout ça. ça vous savez, il y a un de, un être un un une de connexion de dans le cerveau, non, on non, est bloqué non, sur non, ça. Non, non, vous n'êtes pas bloqué que Vous comprenez ce que je dis quand même, quelque part. Pour être franc, j'ai fait toutes les réunions, parce que je ne me suis pas lancé non plus dans l'acceptation d'un tel projet, sans avoir écouté tout le monde. Et donc, euh, et déjà, j'avais pas mal de gens de mon village qui participaient. Euh, pourquoi Parce que je leur ai dit, c'est pas moi qui prendrais la décision aussi tout seul. Hein et ça va pas être que le conseil. Donc, parce que le conseil, ils étaient d'accord. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait tout bêtement. Maintenant, aujourd'hui, par respect pour les gens qui ont accepté, je suis désolé, on est obligé de faire l'étude. Pour faire l'étude, il faut mettre un map Donc, moi, je n'ai pas un qui m'a posé la question. Parce que c'est même des gens qui avaient bouquiner des bouquins que je ne sais d'où ils sortaient, <coughs> qui m'ont dit il va y avoir un truc qui va faire, se mettre en plein milieu du village, ai dit non, je ne sais pas où il va se mettre je ne suis encore pas informé de ça voilà, mais c'est la seule des choses que je peux vous répondre, c'est simplement pour faire une étude pour savoir si c'est faisable, pour savoir s'il y a des milans pour savoir s'il y a des chauves souris donc c'est le mât qui va voir s'il y a des tout ça il y a des études en hauteur, il y a des associations si le pour les animaux et voilà, il y a tant de mètres, il y a tant de mettre et après ça, on aura les résultats. Ces résultats-là nous diront combien qu'on va tuer donc vous, et vous, vous, Donc tuer. Donc vous vous dites c'est le main de mesure qui va euh, nous dire s'il euh, y a. C'est le main de mesure. Et donc les associations euh, euh, donc, réglementées qui euh, gèrent par exemple les nids d'oiseaux. Euh, ouais. euh, voilà, donc c'est euh, ouais. en fait, eux. Euh, ils vont, bah me, ils vont me dire, ah bah euh, attendez, on va voir s'il y a un mal de mesure, s'il n'y a pas de mal, on ne pourra rien faire, s'il ouais. y a un mal de mesure, on va voir, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est ce une vont me dites. Bon. Je ne suis, suis pas mais convaincu, excusez-moi. L'État va exiger qu'il y ait un minimum d'études quand on dépose un dossier. C'est réglementé, je vous dis, évidemment. Oui, mais pour faire ces études, il faut bien connaître la vitesse du vent, il faut bien connaître les couloirs après pour comment. les déplacements... Il y, y, y a certaines certain études hauteur par euh, rapport aux choses, choses, et, qui, mais qui mais se, se font d'accord nous ce qu'on demande, simplement ce qu'on demande, c'est de dire, on travaille sur un périmètre, quel périmètre, sur quel périmètre on travaille et de façon collective, main dans la main, entre les collègues. Et, et c'est un projet qui est piloté par les élus. Si vous avez besoin, parce que vous êtes euh, manifestement en, en besoin d'informations... J'ai des informations, c'est sûr qu'au départ, j en, on n'en avait pas. Voilà. Euh, ça c'est si sûr. C'est naturel qu'il oui. y a besoin d'informations... Et qu'on on on entend, entend ça. Ben, on, en et que on, on a puce, fait des réunions euh, d'information. Une, amis. je ne suis pas venu, je vous ai expliqué pourquoi oui, j'aurais dû venir. venir. Une, une. c'est pas dix, oui, moi, mais alors, une. Euh, bah oui Mais quand on est élu, on loupe pas de réunion. Oui, oui mais ça, moi je ne suis pas un ça, professionnel, si vous voulez. On n'est pas professionnel. Euh, mais de... Moi non plus, je suis pas professionnel. Ah bah si, c'est votre métier. Mon métier, vous rigolez vous ben, rigolez Non, c'est des mandats. Combien est des d mandats. passez on est combien d'heures par jour, ben, par, par semaine C'est ben, un choix de vie, monsieur. Hmm. C'est un choix de vie, c'est pas de vacances, hmm. c'est rien, et, et c'est 7 jours sur 7. Voilà. Oui, ben ça c'est sûr. Voilà. Euh, et c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, ça n'est pas un métier. Hmm. Donc, je redis, quand on est invité à une réunion, on vient, hmm. surtout quand on est élu. Mais maintenant je reviens puisque vous m'avez coupé la parole Pardon, une, une nouvelle fois, écoute. parce que ça fait plusieurs fois ce soir Je vous dis que si vous avez besoin d'avoir des informations C'est normal, c'est légitime Et on est là pour ça La scène est là pour ça, elle a un directeur Et on fera l'interface entre les élus et les informations qui devront être diffusées Et voilà, voilà. C est, c est, En fait c'est pas compliqué et, et, et on fait pas ni de fausse monnaie, ni de. Il n'y a pas besoin de pousser des cris, de mettre des pancartes partout. Mm -hmm. C'est d'étudier. C'est au moins d'étudier. Parce que de ne pas le faire, ça, c'est coupable. Ça, c'est Vous savez pourquoi je parle beaucoup Parce que je suis tout seul et vous êtes trois. Voilà. Donc, bah, vous êtes je, trois. Mais les autres oui. élus. Ah bah, les élus. Élus. Non, mais les vous dites, élus. je coupe élus. la parole, vous vous euh, oui. énervez un peu parce que je vous dis, vous êtes oui, oui, professionnels. Ben, vous passez plein d'heures. <rire> Moi, j'ai un métier aussi. On vient ici parce qu'on est pas nombreux, donc on vient pour aider. Moi, je ne fais pas grand-chose. Il y a euh, madame la mère, le, le premier adjoint qui s'occupe, bon, qui nettoie les rues, ils font ça. Donc, nous, je veux dire, on est là avec Paul et euh, femme de là, et en fait, on est là pour. Non, mais je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi. Bon. Mais, Oui, bah, euh, des fois, euh, moi, j'ai des... perte de mémoire aussi. Avec la. bah oui, euh, peut-être prendre des cachets pas et tout. J'ai voilà. que ça. Et donc, euh, peut-être. Et donc, euh, ce que je veux dire, voilà, donc on est deux, donc on vient aider, on, on, on, on signe les trucs, là, il y a une réunion, bon, bah, j'ai dit, euh, je, <rire> voilà, je travaille euh, les éoliennes, c'est une réunion pour peut-être, euh, voilà, euh, si, si, en fait, ça sort sur quelque chose, ça débouche, donc je viendrai, donc là, en fait, euh, vous, vous me dites, je ne peux pas lire. aller à toutes les réunions, mais c'est vrai, j'en fais aucune, donc comme ça, c'est euh, facile, hein, mais là, pour une, loupée. Vous me dites, ah ben, vous n'étiez pas, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas été à une réunion. C'est pas, je ne vais pas à aucune Mais réunion, oui, j'ai loupé a, une il y a réunion. Des réunions il réunions qu'il faut enfin, c'est comme et ça. De... Et, là, et moi, ce, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est de dire, faisons ensemble l'étude, et au moins, vous aurez les et vous ne pourrez pas dire, nous, on, on ferme la porte à tout, puisque vous dites que vous n'êtes pas contre tout. Mais, mais, mais vous pensez qu'on est contre frère. tout On n'est pas, pas contre tout. contre tout. vous n'êtes pas contre tout, faites-nous au moins confiance, quoi. À un moment donné, moi, je n'ai pas d'intérêt à aller contre Aéville, euh, ni contre Veloc, ni contre les autres communes. Bah, voilà, ça n'aurait pas non de, non de, de sens, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Et on vous a redit qu'on a des minorité de blocage au niveau des statuts et que s'il y avait le moindre problème mais encore faut-il avoir les données et, et prendre les euh... données du mar. si, bah, si il vous avez attendre, les données là faudra vous faudra venez pour avoir les, les, les chemins pour, pour avoir les chemins je veux dire pour moi c'est pas ira, dans l'ordre mais c'est pas c est c est pas ira, dans l'ordre moi je m'excuse on, on peut être d'accord en... avec n'est pas d'accord. je vous demande pas les chemins aujourd'hui je m'en fiche des chemins pour l'instant pour l'instant Soyons méthodiques. Ce que je vous propose, c'est de dire, puisque Velotte, puisque Vreville ont accepté ce projet, partez également au niveau de l'étude. Et après, vous avancerez. Alors, vous nous, vis-à-vis -vis de la population, on a quand même fait le tour. On a expliquer, j'ai donc expliqué, des gens étaient pour, donc je ne vais pas les convaincre. Qu'est-ce que vous avez expliqué Comment vous avez présenté euh... Mais je ne suis pas spécialiste. Vous avez expliqué non, mais vous, avez dit vous avez dit quoi Vous avez dit quoi Alors vous, par vous, exemple, vous êtes forcément pour. Moi, je suis tout seul là. Je vais appeler, par exemple, des spécialistes. Et bien, ils vont peut-être vous démontrer et faire convaincre d'autres personnes. S'il y a quelqu'un qui est très fort, qui va parler, il va vous convaincre. Moi, là, je suis tout seul, je suis néophyte, je ne suis pas, je vais dire ingénieur, je parle tout seul contre trois personnes, d'accord Donc, vous, vous allez me convaincre avec des chiffres, vous allez me sortir vos fiches, parce que c'est votre métier, quand même, vous passez plein d'heures, euh, et donc vous allez finalement peut-être me convaincre, d'accord Mais peut-être que ce n'est pas la, so la, euh, la vérité, je vais dire, je ne sais pas, donc moi je vais appeler quelqu'un qui va montrer que les éoliennes dans, dans un secteur proche des habitations, ce n'est pas sérieux, ce, ce n'est pas bon pour la population, pour tout le système, pour tout le système. Alors ça rapporte de l'argent, soit, mais finalement, euh, voilà. Donc moi je ne vais pas réussir à le faire, peut-être, vous comprenez. Alors là, je vais parler. Avant, moi je ne parlais pas. Hein, avant. Maintenant, là je me dis, eh bien, ok, je parle. Parce que vous savez que pour convaincre les gens, pour faire sortir les gens, c'est compliqué. Donc là. Pour faire venir, enfin vous le savez, pour faire venir 10 personnes, euh, il faut en parler, passer des heures, on n'a pas que ça à faire, hein, je n'ai pas que ça à faire, je ne suis pas contre tout moi, hein, mais ce système-là, ces éoliennes, tout près, voilà, ça nous est ça ne nous convient pas. Donc, alors, voilà. que vous voilà. alors, je ne suis pas ingénieur. Voilà, et alors, donc je ne font... propose rien. Et je suis non, contre pas... tout. non, je ne suis, suis pas, pas content. Comment... Mais non. C'est et... ce que je suis et en train de dire... bah, Parce qu'après, une fois que c'est lancé, on ne vous pas. C'est ça le problème. Les gens ne, ne croient pas, pas. Avec le LinkedIn, vous allez savoir. Donc quand l'électricité coûtera cher, comment vous irez après refaire des réunions et aller voir monsieur ou madame, c'est aujourd'hui vous ne pouvez plus vous servir d'électricité, c'est grâce à moi. Comment vous y irez leur vie Alors, Est-ce que vous pensez que l'électricité va descendre de prix avec les éoliennes Non, elle ne descendra ah, pas de prix. Elle continuera à être, monter. Elle, elle, non, elle continuera. Si vous de l'autoconsommation, voilà. voilà. parce genre, que plus les gens, pas, quand as on as leur dit, c'est là qui est aussi de la, de la mauvaise information, Par exemple, là, il y a des gens qui étaient plutôt pour, donc, quand on leur dit, il y a un mât de mesure, on va mettre des éoliennes. Ah, bah super, L'éolienne. Donc l'électricité pour nous. Donc en fait, quelque part, on n'a paye pas. Enfin, vous, vous voyez, moi, avant, donc moi je suis plutôt natif de Remiremont. avant j'avais donc une boutique à la Bresse et il y avait la régie d'électricité. Donc, donc là, c'est vraiment propre pour, vous voyez, il y avait un tarif, mais là, vous allez me dire que les éoliens là, on va baisser le prix, c'est faux. Je veux dire, ça va monter, ça va faire que monter, parce qu'il y a, y a un, un coût énorme. Vous ne pouvez pas dire dit, le contraire Je vous pas dit, ça c'est vous qui venez de le dire, c'est parce qu'il y aura des éoliens qu'on va baisser non. le prix. Non, c'est vous une qui venez partie, de le dire. Une partie Et, euh, du tarif, de... de toute façon je pense qu'on vous c'est pas. Votre bien objectif, est ce que vous avez dit à tous les gens que vous êtes allés voir, c'est de dire que vous, vous vous, avez, vous, vous garantissez le fait qu'il n'y en aura pas. Moi ah, ouais, je ne dis rien trucs, sans faire d'études, tubes, bah, si, non, si. Ouais, vous avez dû prendre dit, des engagements disant ah, vous grâce vous à, à, à Est-ce que, est que, que, que, euh, est que vous pensez ça bah, une seconde Est-ce que vous pensez ça une seconde Je pense que si vous avez ce soir pris soin d'appeler tout ce monde-là, oui. c'est pour que ça vous donne de l'intérêt Ah, vous pensez que c'est pour moi que je fais ça, que là je travaille je depuis vendredi à réfléchir euh, ça Vous pensez Et que c'est pas mon temps là que vous, enfin, vous je... êtes engagé vis-à-vis -vis de la population, disant il n'y en aura pas un... Ah vous, bon. alors est-ce que j'ai, est-ce que les gens vont parler Est-ce que une personne, est-ce que oui. une personne, oui. personne j'ai dit ça Une oui. Et pour aller faire les cinq milliards... Est-ce qu'on vous propose Est-ce que j'ai, qu est-ce que j'ai dit ça à Une de personne C'est pas vrai c'est d'être intelligent et mmh. de lancer une étude, Mais et à ensuite à de prendre en, en je reviens sur le sujet, je reviens sujet. sur ce que vous me dites, vous me dites que moi, je, veux, je fais ça pour mon propre je vais dire, intérêt, que j'ai dit aux gens, vous verrez si vous si vous venez, il n'y en aura pas. est ce que j'ai dit à une personne, une seule fois dans ma vie, jamais, si je et veux. je vous regarde dans les yeux, jamais je le dirai, et euh, l'intérêt, je m'en moque totalement l'intérêt. Je, je me permets, monsieur, juste... Revenu, Donc ça, il faut pas dire ça. Revenons à la factualité plutôt que en essayant d'interpréter ce que les uns et les autres pensent. Il y a quelque chose qui est, que vous avez dit qui est absolument important. Moi, je reviens sur juste un fait. Vous avez évoqué le prix de l'électricité. Euh, la Cour des comptes donne une, une inflation de 5% par an euh, jusqu'à 2030, euh, par, même au-delà, en fait, sur la montée du prix de l'électricité. On a l'énergie renouvelable qui, le, qui est de plus en plus compétitive et il y a des réflexions au niveau du territoire pour essayer de garantir un prix stable dans le temps qui donne non seulement euh, des, des notions, euh, j'allais dire, de, de, de maintien d'un prix acceptable pour, la, pour les populations et le territoire et les entreprises pour, pour avoir des charges constantes sur, sur, sur, sur, les, sur la durée de vie des entreprises, mais aussi pour les questions d'indépendance énergétique avec la crise en Ukraine, etc. Et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a des réflexions pendant tout l'été sur la contractualisation d'achats directs d'énergie. J'en parle ici parce que le prix de l'électricité il est passé de l'ordre de 75 euros, la production d'électricité en mégawatt-heure, à jusqu'à 300 à 350 euros le mégawatt -heure. Là où l'éolien peut nous garantir des prix à 130 euros. Et c'est ces choses-là mis bout à bout. Et la question de, de, de garantir une électricité moins chère pour les habitants d'un parc, elle est à l'étude. Elle est sur la, elle est sur la pile. Et ça, c'est déjà fait. Mais ça, je comprends. Et ça, c'est déjà ce fait. Que, hein. Vous me dites, mais là, c'est un peu pointu. C'est un peu pointu, mais je veux dire, on entend ça. Je veux dire, vous me dites. Euh, encore parce que vous étiez, je veux dire, énervé aussi, comme moi, comme moi, tout ça. Et vous me dites, euh, vous êtes contre tout. Mais bien sûr que non. Est-ce que quelqu'un va dire ici, moi, je, je, je veux dire, on est contre tout. Non, je veux dire, on n'est pas contre tout. Alors, vous avez peur Non, vous non en parce que si vous voulez, vous, vous, vous nous imposez le mât, vous nous imposez ça. Et, en fait, et, et, et, et ben, en fait, comme la politique c'est comme ça, je m'excuse, le système, les gens ne vous croient plus. Voilà, et vous auriez fait, je répète encore une fois, en amont, des réunions publiques en expliquant l'éolien, voilà, c'est ça, on va mettre, il y a une réglementation très sérieuse, vous ne pourrez jamais en avoir plus que 4, c'est impossible, et on va les mettre quand même plus loin parce que je pense sincèrement que cette réglementation... Alors... 500 mètres, je sais que vous allez me dire, nous, c'est pas à 700 mètres. Mais franchement, si c'est 150 ou 180 mètres, à 700 mètres, 780 mètres, 790 mètres, bon, euh, c'est euh, pareil, vous êtes d'accord, euh, je veux dire, avec moi. Donc, tout ça, en fait, fait que nous, je parle en général, c'est pas moi, hein, moi je m'en fous de moi, et hein, eh bien, en fait, vous mettez le mât et vous faites des réunions avec les, les conseillers et après, vous dites, on va faire des réunions... En fait, pour les citoyens. Et en fait, ce que vous me disiez tout à l'heure, que vous, c'est les citoyens qui sont venus vous voir. Bon, c'est pas euh, ce qu'on euh, l'impression qu'on a quand on va voir les gens. Mais vous feriez ça en premier. Mais ça passerait peut-être plus facilement. Mais vous oui, faites le contraire. Donc, tout à fait. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, nous, vous savez, en fait, c'est toujours pareil. C'est dans les petits villages. C'est pas. Bon, dans les villes, vous allez me dire, il y a trop de choses, on ne peut pas mettre une éolienne Mais bon, il y a quand même d'autres zones où peut-être vous pourrez vous implanter les éoliennes, peut-être plus facilement. Personne ne dira rien. Vous allez mettre des éoliennes, vous allez peut-être en mettre 40 d'un coup, mais pas tout près des villages. Là, là où vous êtes, on est encerclé. Les éoliennes, les villages autour, ce n'est pas sérieux, quoi. Pour, pour moi, pour nous, Et peut-être, je suis contre tout, voilà, mais... C'est encore une nouvelle fois la servitude de vue qui pose problème Il y a pas par que rapport ça, hein. à ce projet, mais si, c'est ce que j'ai mm. longtemps encore une nouvelle fois, mm. alors que moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place cette société qui est faite par les élus, pour les élus, et qu'on a fait ça pour pouvoir réfléchir et étudier entre nous. Mais euh, effectivement, je, ce que je comprends aussi, c'est que vous n'accordez pas la confiance de toute façon au niveau des élus de ce territoire. Pas proprement. Non, mais oui. des élus de ce territoire. Alors que si j'avais. Hein. Je termine. Oui. Si j'avais laissé faire les choses, ce qui serait passé, un maire part et lance le projet. Et il la met à 900 mètres de son habitation chez lui. Et puis vous la met au pied de votre, de votre commune. Et ce n'est pas normal, quoi. À un moment donné, nous, on a essayé de mettre en place un dispositif dans lequel on pouvait travailler sur un secteur et en commun avec l'économie. Et ce que vous, vous êtes en train de me dire, c'est que ça, vous n'en voulez pas. Ah. Et c'est grave. C'est très grave parce que j'aurais dû, moi, parce que d'ailleurs, je ne serais pas là ce soir. Je serai chez moi, avec mes enfants, hein, et pas là ce soir, tard, pour vous expliquer l'intérêt qu'on qu a voulu mettre en place au travers de la scène. Et on aurait laissé faire toutes les communes. Ben vous, je vous assure que le bazar, il aurait bien été là. Et que les problèmes d'encerclement, ça serait bien pire que celui qu'on est en train d'évoquer sur, oui. sur le territoire de Vreville à ville Bien pire. Oui. Suis... Ah. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer.